Bonjour à toutes et tous qui vous connectez, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire organisé par la CGT, à l'occasion du lancement de sa campagne Investir dans les secteurs des soins et du lien, revaloriser les métiers à prédominance féminine. C'est une déclinaison de la campagne initiée par la Confédération internationale des syndicats, la CSI à l'échelle internationale. Delphine Collin, membres du collectif confédéral Femmes Mixité et moi-même, Alexandra Ménard, dirigeante confédérale en charge du service public et des politiques publiques, seront vos animatrices pour cette première partie de matinée. Notre événement est enregistré, il sera par la suite mis à disposition grâce à divers canaux. Vous pourrez donc en profiter pour des diffusions collectives dans vos syndicats, par exemple, y organiser euh, des débats. Euh, un nombre d'auditrices et d'auditeurs sont connectés assez important, issus de nombreux syndicats, notamment des professions concernées euh, et bien d'autres. Je vais commencer par quelques consignes d'ordre technique pour vous permettre de vous familiariser avec ce webinaire. Le dispositif ne permet pas d'intervention durant la session. C'est pourquoi vous disposez d'un chat pour d'éventuels commentaires ou échanges et d'une fonctionnalité questions et réponses intitulée Q&R située en bas au milieu de votre écran. Pour adresser vos questions aux intervenants, nous vous invitons à utiliser euh, exclusivement cette modalité. Nous avons prévu euh, un temps pour permettre à nos intervenants d'y répondre. Euh, les questions qui sont posées dans le fil du chat risqueraient de ne pas être relevées hein, parmi tous les commentaires. Euh, le format ne permettra peut-être pas euh, de répondre à toutes vos questions en direct. Euh, et je vais laisser Delphine vous présenter euh, le programme de notre matinée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, on va commencer euh, ce, ce webinaire avec euh, une introduction de Sophie Binet euh, sur euh, les enjeux de la campagne. Et on va avoir, comme euh, Alexandra l'a dit, euh, deux tables rondes ce matin. L'une qui va être centrée sur euh, investir dans le secteur des soins et du lien et renforcer les services publics. Alors on aura le plaisir d'avoir Tola aussi élue euh, du Comité des Femmes de la CSI, puis Emmanuel Puissant euh, qui est économiste à l'Université Grenoble-Alpes, euh, et ensuite on aura euh, plusieurs encore intervenants et intervenantes, donc Sophie-David Marek du Collectif Confédéral Petite Enfance Fabienne Clamins du collectif Confédéral Santé et Protection Sociale euh, et ensuite on aura donc l'honneur d'avoir Guillaume Gobet qui est délégué du groupe ORPA donc euh, un EHPAD euh, et ensuite Delphine Moretti de la Fédération des services publics et enfin sur cette table ronde nous aurons Sylvie Ponce de la Fédération de la Santé et de l'Action Sociale euh, donc on aura euh, un temps euh, d'échange interactif euh, grâce aux questions réponse, on pourra, après ces, les interventions de, de tous ces participants, on pourra avoir un échange interactif. Et ensuite, on aura une seconde table ronde qui sera animée par Ophélie Labelle et Frédéric Bartlett, qui sera sur revaloriser les métiers après dominance féminine. Euh, donc, on aura une première intervention de Rachel Silvera qui est économiste. Ensuite, nous aurons Mireille Carreau, du collectif confédéral Aide à domicile, Marie Moulinier, euh, qui est infirmière au CHU de Montpellier, puis ensuite, Cathy Duployer, qui est agente d'entretien en EHPAD, euh, Malika Godel, qui est professeure en île et vilaine euh, et encore deux, deux interventions. Vous voyez, c'est très riche avec beaucoup, beaucoup d'intervenants euh, et intervenantes. Sylvie Vachou, caisse en charge du secteur grande distribution à la Fédération du commerce, et enfin, euh, Benjamin euh, Amar pour le collectif confédéral salaire. Et, Céline qui est donc secrétaire confédérale, euh, conclura nos, nos travaux. Et bien sûr, après la table ronde, avant, le, avant la conclusion de, de Céline, nous aurons euh, un échange interactif comme sur la première table ronde. Sans attendre, donc, je vais laisser Sophie euh, Binet, membre de la direction confédérale, en charge de l'animation euh, et du, du collectif Femmes Mixité, euh, vous présenter cette campagne CGT. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est organisé à l'occasion du lancement par la CGT de sa nouvelle campagne, Investir dans le secteur du soin et du lien aux autres. Cette campagne elle est issue d'une campagne du Comité des femmes de la Confédération syndicale internationale, elle est donc déclinée dans de nombreux pays du monde et elle s'inscrit au cœur de nos orientations internationalistes. En effet, Investir dans le secteur du soin et du lien relève d'un double enjeu pour l'égalité femmes-hommes. Le confinement, comme le bilan des mesures d'austérité mises en place après 2008 l'ont montré, tout recul dans la prise en charge des personnes dépendantes a un impact négatif d'abord sur les femmes qui, sont toujours, qui exercent toujours 70 en moyenne des tâches domestiques, un chiffre qui se dégrade avec le nombre d'enfants à charge. À l'inverse, émanciper les femmes des tâches ménagères permettrait en France et encore plus dans les pays en développement de faire basculer un travail réalisé aujourd'hui dans l'économie informelle vers le salariat la CGT a toujours combattu le salaire maternel, rebaptisé aujourd'hui euh, revenu universel, qui vise à payer les femmes pour qu'elles restent à la maison. Il s'agit ici, au contraire, de créer des emplois pour prendre en charge une partie des tâches domestiques et de faire reculer ce point central des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est un levier pour permettre aux femmes d'accéder à des emplois à temps plein et d'avoir un déroulement de carrière. Le deuxième enjeu pour les femmes, c'est que le secteur du soin et du lien est sous-payé. Il est précaire, à temps partiel et très largement féminisé. Le fait que les femmes soient concentrées dans ces métiers dévalorisés est le principal facteur qui explique les 26 d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Investir dans ces secteurs, y développer les services publics, reconnaître les qualifications exercées, créer des emplois stables permettrait de revaloriser les métiers à prédominance féminine et de faire progresser l'égalité professionnelle euh, et en les rendant plus attractifs, de renforcer la mixité de ces métiers. Pour appuyer notre campagne, nous avons lancé une étude avec l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale, qui offrira un appui universitaire à nos revendications. Pilotée par Rachel Silvera et associant de nombreux chercheurs et chercheuses, cette étude sera menée jusqu'à la fin 2022 avec un rendu d'étape en février 2022. Notre campagne reposera sur trois volets. Le premier, investir dans le secteur des soins et du lien et renforcer les services publics, c'est ce que nous développerons dans la première table ronde. En effet, la crise du Covid-19 montre à quel point la France a détérioré ses services publics de santé, de soins et de prise en charge des plus démunis avec des plans d'austérité drastiques. Au-delà, c'est tout le secteur du soin et du lien aux autres qui doit être réinvesti. Je rappellerai deux chiffres. D'abord, seuls 58 des enfants de moins de 3 ans ont un accueil formel. Ils sont en crèche ou chez une assistante maternelle. Et le deuxième chiffre, c'est que d'ici 2050, les seniors en perte d'autonomie vont augmenter de plus de 60 et passer de 2,5 millions aujourd'hui à 4 millions en 2050. Sans réponse publique et collective à ce défi, l'accompagnement des personnes dépendantes ou en perte d'autonomie repose d'abord sur les femmes et fait exploser les inégalités sociales et de genre. Sans réponse publique et collective à ce défi, c'est le capital qui s'engouffrera dans ce secteur qu'il a déjà identifié comme un gisement de rentabilité et de spéculation et qu'il qualifie même de « silver economy » pour ce qui concerne les personnes âgées. Pour les maisons de retraite comme pour les crèches, la mécanique est la même. Le financement public et euh, le financement des usagers sert à enrichir grassement les actionnaires au détriment de la qualité de service et des conditions de travail des salariés. L'enjeu pour la CGT, c'est donc d'associer cet investissement massif à la création d'un service public. Le deuxième volet de notre campagne, euh, c'est que nous voulons revaloriser les métiers à prédominance féminine, c'est ce que nous développerons dans la deuxième table ronde. En effet, notre mobilisation du 8 mars a permis de mettre en visibilité les premières de corvée, exerçant des professions essentielles mais totalement dévalorisées, applaudies au balcon il y a un an et aussitôt oubliées. Cette dévalorisation des métiers féminisés est la première cause des inégalités salariales. Plus de la moitié des femmes sont concentrées dans seulement six professions, cette forte féminisation et cette dévalorisation sont liées aux stéréotypes sexistes. Ces emplois ont été construits sur le fait qu'il s'agissait de métiers de femmes, pour les femmes, soigner, aider, accompagner, assister, servir, éduquer, etc., sont considérés comme des qualités naturelles pour les femmes. Pourtant, il s'agit évidemment de l'exercice de qualification acquise. On ne n'est pas patiente à l'écoute minutieuse ou organisée, je vous rassure, ça s'apprend, notamment dans le cadre professionnel. Ainsi, le patronat s'appuie sur des stéréotypes sexistes, pour sous-payer ces métiers et nier leur technicité. L'objectif de notre campagne, c'est donc de renforcer et de rendre visibles les luttes professionnelles, trop souvent invisibilisées, et de gagner ainsi une revalorisation de ces métiers avec des augmentations de salaires et de vrais déroulements de carrière, et de faire reculer la précarité et les temps partiels, qui sont la norme dans beaucoup de ces secteurs. Enfin, le troisième volet de notre campagne, c'est de réduire le temps de travail et de créer des droits pour la parentalité. En effet, la crise, en permettant de faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire, renforce encore les attentes en permettant à chacun et chacune de constater combien le lien et le soin à ses proches est fondamental. Nombre de salariés, notamment celles et ceux qui travaillent beaucoup, de nuit, en horaire décalé, le soir ou le week-end, ne veulent pas reprendre le boulot comme avant et perdre le contact avec leurs proches. Il nous faut, pour une société du bien-être, exiger partout une réduction du temps de travail et des droits pour la parentalité. Ça signifie gagner un allongement des congés maternité et un allongement du congé parentalité pour le deuxième parent, quel que soit son genre, que nous voulons allonger à quatre mois, une meilleure prise en charge du congé parental pour qu'il soit mieux partagé, et puis enfin, gagner des droits à souplesse horaire, à la réduction du temps de travail et de la charge de travail, sans réduction de salaire, pour les parents d'enfants. En résumé, notre campagne est une campagne d'avenir. C'est une campagne d'avenir parce que ça permet de tirer les leçons de la crise et de faire en sorte que nous soyons mieux armés pour faire face si d'autres crises de cette sorte, et malheureusement on ne peut pas l'exclure, se reproduisaient. Le deuxième enjeu d'avenir, c'est que cette campagne permet de répondre aux nouveaux besoins et de construire une société plus égalitaire. Et puis enfin, c'est aussi une campagne d'avenir pour la CGT parce que l'objectif, c'est aussi de renforcer la CGT dans ces secteurs en développement, de permettre à notre organisation de syndiquer plus et mieux dans les secteurs à prédominance féminine euh, en en faisant un, un enjeu central et ainsi d'avoir une CGT qui rassemble toutes et tous et l'ensemble du salariat. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup Sophie pour cette introduction très complète et très illustrante. On va commencer donc cette première table ronde sur investir dans le secteur du soin et du lien, renforcer les services publics et on va commencer effectivement avec un enjeu international. Avec bienvenue, merci beaucoup pour ta participation Tola. Donc je vous présente Tola aussi élu, es qui est donc du comité des femmes. De donc nous, euh, euh, Tola, euh, il y a eu une étude de, de la CSI sur euh, investir dans le secteur euh, du soin et euh, voilà, nous aimerions que tu euh, nous expliques un petit peu quels sont les enjeux. Euh, vous avez fait une journée d'action le 29 octobre sur le soin euh, avec l'organisation de webinaires comme un peu peut-être aujourd'hui. Euh, Peux-tu nous dire quel est, quel est le bilan que vous en tirez et puis euh, des exemples de campagnes. D'entre dans d'autres pays, donc euh, euh, merci beaucoup, euh, Tola. Je te laisse euh, la parole. Merci, Davine Je vais partager mon écran. Merci, euh, bonjour, camarades. D'abord, il faut vous prévenir que le français n'est pas ma langue <rire> maintenant. Alors, soyez patient avec moi. Je ferai de mon mieux pour parler la belle langue de Molière, mais finalement, je suis pas francophone de naissance. Merci d'avance pour euh, votre patience. Il va sans dire que même avant l'arrivée de la pandémie, on témoignait une crise mondiale dans le secteur des soins, surtout une carence globale à l'égard d'investissement. Malheureusement, on voit que ceci a aggravé encore les impacts de la pandémie, entre autres pour les États soi-disant développés qui ont été tout de même mal préparés. Je cite la déclaration officielle de la CSI de la Journée d'Action mondiale, octobre dernier. Cette crise a révélé et a accentué des inégalités structurelles préexistantes aux échelles nationales et internationales fondées sur le genre, la classe et la race. La pandémie a mis en exergue l'importance de la santé et des soins pour notre bien-être et notre existence, plus que jamais. Il est urgent d'investir comme il se doit dans des systèmes publics de santé et de soins à la personne équitable et de qualité. J'ajouterai que la pandémie menace la progression sur la justice sociale que l'on s'est vêtue à obtenir jusqu'à présent. Pendant plusieurs années, la CSI, ses affiliés de la société civile, ses partenaires ainsi qu'autres activistes et académiques féministes ont sonné l'alarme concernant l'importance d'investissement dans les soins. Suite aux décisions prises lors du Conseil général et du Comité des femmes de la CSI de lancer des campagnes nationales pertinentes, le département égalité a commandé une étude au Women's Budget Group, en français le groupe budgétaire des femmes du Royaume-Uni, en vue de démontrer l'impact d'un investissement dans l'économie des soins sur l'égalité des gens et l'emploi. L'étude vise également à alimenter les dites campagnes nationales et internationales, ainsi que le dialogue social afin de procurer un engagement, un engagement gouvernemental. Finalement, sept pays ont été analysés, y compris les États-Unis, États l'Italie, le royaume uni et le Japon. En 2016 et 2017, deux études sur le thème Investir, donc investir dans l'économie du soin ont été réalisées. Je vais partager le, le lien bientôt. Euh, cela faisait partie de la campagne Comptez avec nous, dont il y avait deux éléments principaux. D'abord, pour que plus de femmes accèdent aux postes de direction au sein des syndicats. Deuxièmement, créer des emplois créer des emplois décents pour les femmes et les hommes dans l'économie des soins. Ce dernier contribuerait à établir un programme économique durable pour les femmes. Euh, je suis contente de partager mon, ma présentation, si vous voulez, euh, tenez-moi au courant. Mais voici le lien euh, vers les études. Au milieu de, des années 2010, la participation mondiale des femmes au marché du travail a stagné. Et l'écart de rémunération basé sur le genre reste important, 20%. Malheureusement, c'est toujours le cas. Ces écarts existent pour plusieurs raisons, comme euh, a été énoncé par Sophie euh, tout à l'heure. Par exemple, la ségrégation des femmes dans les secteurs sous-évalués et mal payés ou le, leur surreprésentation dans les formes de travail informel et précaire. Vous verrez. Quelques conclusions principales du rapport dont je mets en avant les suivants. Au milieu de, de la page, les résultats de la simulation dans sept pays de l'OCDE ont révélé qu'un investissement de 2 de PIB dans les services publics des soins qui créerait pratiquement autant d'emplois pour les hommes qu'un investissement dans l'industrie de la construction au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, et en Australie, mais qui auraient jusqu'à quatre fois plus d'emplois pour les femmes. Ces études ont vraiment eu une influence importante sur les conversations et les politiques concernant le secteur des soins au niveau national et mondial. Par exemple, les résultats des études faisaient partie de la campagne pour faire pression sur les gouvernements lors de la rencontre au sommet du G20 au Japon en 2019. Je vais parler maintenant de la Journée d'action pour les soins qui est commémorée chaque octobre depuis 2019. Je résumerai brièvement l'histoire de cette initiative afin d'expliquer le contexte. La Journée d'action est le fruit d'une collaboration étroite en 2018 entre la CSI, et diverses fédérations syndicales mondiales telles que UNI, l'USP et le IEEI et d'autres partenaires comme la FITD et WIGO. L'étude phare du groupe budgétaire des femmes que j dont j je vous ai parlé tout à l'heure a eu également une grande influence sur cette initiative. Les mêmes constats ont été faits concernant la sous-évaluation du secteur et la sur-représentation des femmes en tant que soignantes, parmi d'autres. La journée d'action fait partie d'une stratégie partagée de plaidoyer pour que les gouvernements reconnaissent l'importance d'investissement dans le travail des soins de bonne qualité et dans leurs services de soins abordables, mais également de bonne qualité pour toutes et tous. Plus précisément, les salaires décents et les bonnes conditions de travail sont capitales. La première journée d'action a eu lieu le 7 octobre 2019. En 2020, celle-ci a été commémorée le 29 octobre, étant désormais la date officielle. La CSI a préparé une panoplie de matériaux pour accompagner la campagne, grâce au soutien des affiliés, on a recueilli des témoignages de soignants et soignantes partout dans le monde afin de partager ces extraits sur les réseaux sociaux. Voici un exemple du Pérou. Nous avons aussi organisé une série de webinaires, comme, comme, comme a dit Delphine tout à l'heure, pendant deux jours, les 28 et 29, donc octobre 2020, pour faciliter la participation des camarades dans les différentes régions. Les intervenantes étaient vraiment internationales, le récit percutant en mise en évidence bien plus encore l'importance du secteur des soins et la nécessité d'investissement dignes. Ailleurs, en dépit des, des défis engendrés par, par la pandémie, la CSI était fière de voir que nos partenaires et affiliés mondiaux ont soutenu cette initiative de solidarité avec enthousiasme. Ils ont mené des campagnes virtuelles et présentielles en utilisant le mot dièse invest in care ou investir dans les soins. Si vous suivez ce lien, si vous trouverez des, les informations sur ces actions mondiales, mais je vais également en citer quelques-uns. Nos camarades de saint aux Philippines ont enregistré on un moment de solidarité, tous masqués comme ce, ça se voit. Le président de la CSI et président de notre affilié NLC au Nigeria, Ayuba Waba, a tenu une conférence de presse ce jour-là au Nigeria. En Turquie, des membres de notre affilié DISK se sont rassemblés devant l'hôpital du de Taksim à Istanbul, portant des affiches et revendiquant que les soignants ne sont pas esclaves. Ici à Bruxelles, en respectant les gestes barrières, bien sûr, la CSI a participé à une manifesta manifestation au quartier des institutions européennes qui a été organisée par le syndicat du service public européen. Pour finir, la crise de santé mondiale actuelle souligne l'importance de ces journées d'action. Elle met en exergue également la valeur et l'efficacité de la collaboration entre la CSI les fédérations syndicales mondiales et les autres partenaires tels que FITD et WIGO. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je donne la parole à Alexandra. Merci beaucoup pour cette présentation, Tola. Euh... J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez utiliser la rubrique Q&R pour poser vos questions aux intervenants. Euh, N'hésitez pas non plus dans le fil du chat à vous présenter ainsi que vos syndicats. Je vais sans attendre vous présenter donc Emmanuelle Puissant, qui est économiste, maîtresse de conférence à l'Université de Grenoble Alpes. Elle va évoquer pour nous les enjeux macroéconomiques du secteur du soin et du bien, euh, leur impact sur les inégalités. Euh, en somme, une présentation euh, des stratégies qui ont mis à mal le secteur de la perte d'autonomie. Emmanuelle, euh, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci pour, pour cette invitation. Alors, euh, très rapidement, euh, effectivement, euh, j'ai été chargée d'une mission impossible, mais que je relève avec plaisir euh, ici, c'est-à-dire de brosser les grands enjeux macroéconomiques euh, d'un secteur dont le périmètre euh, reste à construire. Donc, euh, rien que le périmètre, ça nous, pourrait nous occuper largement une heure. Tout ça en dix minutes. Alors, allons-y. Euh, donc, effectivement, je suis économiste. Simplement rappeler hein, que je suis... Euh, de cette partie de l'économie très minoritaire et très malmenée à l'université, qui est l'économie politique, qui est cette branche de l'économie qui nous permet d'avoir un discours critique sur l'économie et qui aujourd est aujourd'hui largement en danger à l'université. Voilà, donc simplement rapidement pour vous dire d'où je parle, donc moi je travaille maintenant sur l'aide à domicile depuis plus de 15 ans et ça fait cinq ans qu'on élargit avec les collègues nos champs d'investigation, donc on travaille aussi depuis cinq ans sur les EHPAD sur le secteur du handicap notamment, et sur l'aide à l'enfance en difficulté. Voilà, et donc euh, principalement par des recherches de terrain, et donc beaucoup de recherches actions avec des organisations de la CGT. Alors, euh, en introduction, euh, rapidement pour dire effectivement que euh, les, les rapports euh, publics et les travaux de recherche hein, se suivent et se succèdent, notamment sur le champ de l'aide à domicile, qui est un secteur hein, de ce de ce vaste périmètre des métiers du soin, du lien, après les, les terminologies c'est aussi tout un débat, et, et tous les rapports sont complètement d'accord pour dire que les conditions de travail et d'emploi sont extrêmement dégradées. Hein, donc, voilà, on a une succession de rapports avec notamment deux points qui sont mis en évidence, qui sont évidemment des salaires très bas, hein, Sophie l'a rappelé, euh, qui sont liés à la conjonction d'un salaire horaire très bas avec un temps partiel qui est la norme d'emploi dans nombre de secteurs. Et puis, un cumul hein, des pénibilités industrielles. Donc, postures de charge lourde, de nuisances chimiques, etc., et de pénibilité tertiaire, qui sont, elles, largement invisibilisées. Et puis, il y a un troisième élément, donc c'est là-dessus aussi qu'on va, qu va s'appuyer beaucoup. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas dit dans les rapports, qui est une perte de sens extrême du travail, notamment du fait d'un certain nombre d'évolutions, on va en voir un certain nombre maintenant rapidement, mais évidemment il y en a plein d'autres qui expliquent cette perte de sens, et nous, avec mes collègues, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille sur cette perte de sens-là. Donc les femmes évidemment sont triplement concernées par tous ces enjeux-là, puisqu'elles sont surreprésentées parmi les aidantes professionnelles, les aidantes familiales, et les personnes qui sont à destination, les personnes destinataires des services d'aide et de soins. Voilà, donc, donc évidemment, c'est des enjeux de société très importants. Alors, Sophie a rappelé effectivement pourquoi ce sont des enjeux vraiment de société, de, de solidarité, de répartition de la place des femmes, de la place des aînés aussi dans la société. Je rajouterai une dernière chose qui me semble fondamentale, y compris d'un point de vue du, du combat syndical, c'est que ces questions-là aussi nous permettent d'aborder finalement ce que collectivement, on estime avoir du sens, avoir de la valeur dans la société. Et un des gros enjeux des sous-rémunérations de ce secteur-là, c'est bien sûr d'une part très importante parce que c'est extrêmement majoritairement réalisé par des femmes et qu'il y a l'idéologie de, de, des compétences naturelles, mais aussi beaucoup parce qu'on est incapable dans cette société, euh, enfin c'est des choix politiques, hein, c'est pas qu'une incapacité, c'est une absence de volonté, de reconnaître collectivement euh, des valeurs qui ne transitent pas par le marché. Donc tout ce qui est valeurs non marchandes, tout ce qui est relations d'aide. Et ce secteur-là, c'est pour ça que voilà, je continue de travailler là-dessus, je trouve ça absolument passionnant, parce que ça permet finalement de, de, de, de brasser toutes ces questions transversales de la société. Alors, rapidement, donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de, très rapidement et très, de manière incomplète, de brosser les, les, les, la manière dont ces secteurs-là ont été mis à mal. Et comme la question du périmètre est une question importante et qu'il faudrait la traiter en tant que telle, pour cette première partie, je prends l'exemple de l'aide à domicile pour essayer d'être un petit peu précise. En deuxième partie, je montrerai effectivement comment aujourd'hui il y a deux modèles de services d'aide, de relations d'aide qui sont en tension et comment on peut essayer de retrouver des espaces pour penser conjointement la question qualité de l'emploi et du travail d'un côté et qualité de service de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que le secteur a été mis à mal, c'est vraiment les deux côtés, une dégradation très forte à la, à la fois pardon, du travail et de l'emploi et euh, du service rendu euh, qui sont opérés. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de repenser ces liens-là, qualité de service, qualité d'emploi et de travail Alors, euh, donc, sur cette première partie, encore une fois, euh, exemple de l'aide à domicile, comment ces activités ont été mises à mal, alors principalement avec un coup d'accélération depuis le début des années 2000. Alors, simplement pour ces activités-là, hein, ces, ces activités d'aide, de soins, de, de liens, on parle maintenant aussi, euh, ont toujours existé, évidemment, euh, sauf que pendant des années et des années, ça a été fait de manière complètement gratuite, informelle, invisible par les femmes dans les foyers, et savoir que ces activités-là n'ont pas d'égal dans la lenteur de la reconnaissance de ces secteurs-là dans la société. En gros, dans l'aide à domicile, les premières associations, puisque ce sont les associations qui ont été pieux de guerre dans ce champ-là et pas le service public, les premières associations datent des années 40. Il faut attendre les années 70 pour avoir des premières conventions collectives. Et dans l'aide à domicile auprès des personnes âgées, il faut attendre 2002, 2002 pour avoir un premier diplôme d'État. Et en 2002 également, par la loi du 2 janvier 2002, on a enfin, alors cette loi est loin d'être parfaite, hein, mais on a quand même enfin une reconnaissance de ces activités-là comme faisant partie des activités sociales et médico-sociales. Donc globalement, on voit une, une, une reconnaissance extrêmement lente, extrêmement freinée, avec plein d'obstacles, qui était largement inachevé encore, hein, la preuve, la, la faiblesse des rémunérations euh, se maintenait. Et en 2005, avec la loi Borloo, un coup d'arrêt de ce mouvement déjà très lent et laborieux, un coup d'arrêt de cet élan de reconnaissance à la fois des professions, des activités et du secteur, avec donc le fameux marché des services à la personne. Donc en gros, on a cette loi Borloo qui, alors j ai, j ai, je ne rentre pas du tout dans les détails, hein, mais qui... Euh, englobe l'aide à domicile dans un grand fourre-tout que sont les services à la personne et qui sont aux antipodes de ce que la CGT travaille sur les métiers du lien, les métiers du soin, sur essayer de, de trouver une cohérence dans les, la, la nature des activités dispensées. Là, on est vraiment dans euh, le jardinage à domicile. Euh, il y avait même à un moment le toilettage pour chien à domicile, mais quand même a été évacué de, des services à la personne parce que ça a quand même fait grogner. Donc, on a à la fois ce fourre-tout des services à la personne et aussi la mise en marché avec toute l'idéologie de la concurrence, de la compétitivité par les prix. Et puis, très très très très important, je le dis qu'une fois, je ne le redirai pas, mais c'est très important, l'idéologie du gisement d'emploi. C'est-à-dire que, vous voyez, gisement d'emploi, on est dans l'idée de l'exploitation minière hein, des gisements, c'est-à-dire d'essayer d'extraire des heures de travail qu'on peut convertir en heures d'emploi pour pouvoir baisser les statistiques du chômage. Donc, on est effectivement là encore aux antipodes de l'idée d'une reconnaissance d'emploi plein et entier, de qualification, etc. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec cette mise à mal, on est dans une, une, une, une forme de coexistence de deux modèles de service, qui est le modèle plutôt historique, qui au départ a été inventé par les associations et puis largement repris par le service public, donc de l'aide à domicile, avec l'idée d'une relation d'aide euh, qui est un petit peu triangulaire hein, avec l'employeur, donc associatif ou service public, la salariée et les usagers, les destinataires, où au milieu de ce triangle, on a tout ce qui est travail collectif, travail de coordination, qualification professionnelle. On a tous ces éléments-là qui ne, ne sont pas spécialement, euh, uniquement réalisés dans le cœur de, du domicile privé des usagers, mais qui sont fondamentaux pour pouvoir constituer cette relation d'aide. Et donc, finalement, dans ce modèle-là, on voit que l'objectif, c'est vraiment le fait de reculer le plus possible la perte d'autonomie. Et donc, finalement, les tâches matérielles sont vécues comme, un, comme une occasion de sollicitation des personnes pour les solliciter et pour maintenir les marges d'autonomie. D'accord. Donc, on est bien dans la relation d'aide, dans la relation euh, du lien. Comme, comme, comme la CGT le, le travail Et donc avec des temps collectifs, hein, des temps de rencontre, des temps d'analyse de, de la pratique, des temps de droit d'expression, des temps de formation, des temps de coordination. Euh, voilà, donc on est, et, et le point, le point nodal, le, le point sur lequel repose ce système-là, c'est la qualification professionnelle, la reconnaissance de l'expertise professionnelle par les salariés en laissant une marge d'autonomie de ces salariés-là dans les domiciles, en leur faisant confiance, pour, une réajust... pour un réajustement continu des activités pour répondre... pour répondre aux besoins concrets des personnes et pas des... des demandes prédéfinies en amont. Et donc, ce modèle est percuté avec la loi Borloo par un modèle, un marchand. En gros, ce qui s'échange sur un marché, ce n'est pas une relation d'aide. Ce qui s'échange sur un marché, ce sont des produits. Donc, c'est une maison nettoyée, une personne âgée lavée, un frigo plein, un repas réchauffé. D'accord. Et donc, on voit bien que ce deuxième modèle, qui n'est plus un modèle de relation, mais un modèle de service qui sont des produits, un panier de services, vient percuter complètement cette relation un petit peu triangulaire. Et donc, on est dans une tendance très forte à ne, ne considérer comme faisant partie de ces activités uniquement les tâches, les tâches matérielles, qui auparavant étaient une occasion de l'aide et de la relation, des tâches qui sont quantifiables, qui sont tangibles et surtout, surtout, surtout, qui sont chronométrables, puisque c'est ça aujourd'hui qui importe majoritairement. Et donc là, je, je sors du secteur que de l'aide à domicile pour réavoir effectivement euh, ces espaces-là un petit peu de comment penser ces liens entre euh, qualité de service, qualité d'emploi et de travail. Donc globalement, ce qu'on voit dans euh, les secteurs donc de l'aide à domicile, de l'EHPAD, évidemment dans les secteurs du soin aussi, c'est l'idée, finalement, cette tendance à ce que ce deuxième modèle du service produit, hein, comme panier de services, tende à devenir la règle et donc très concrètement, qu'est-ce qu'on voit dans les tarifications sociales et médico-sociales Une tendance à ne plus du tout, du tout financer les temps de coordination, les temps de travail collectif et puis aussi la qualification professionnelle. Puisqu'avec ce découpage de ces activités en tâches, c'est la déqualification derrière. Bah, il ne faut pas de qualification pour ranger un frigo. Il faut pas de qualification pour mettre un plat au micro-ondes. Donc, en fait, c'est bien une déqualification, toujours dans l'idée de réduire les coûts. Hein. On réduit les coûts euh, euh, des, des temps de travail collectif, de la coordination. Et puis aussi, tout ce qui relève. Donc déjà, on, on évacue tout ce qui ne se fait pas au domicile des usagers, des destinataires, des services. Et puis, dans ce qui se passe dans les domiciles, on évacue tout ce qui relève de la relation, qui est difficilement tangible et qui est très difficilement chronométrable donc tout ce qui relève de la relation. Et donc effectivement, ce qu'on voit, et c'est ce qui explique largement cette explosion de perte de sens et de souffrance au travail euh, dans ces secteurs-là, euh, c'est effectivement une perte de sens puisqu'il y a une tendance très forte à évacuer, à sortir toute la relation des activités. Et en général, évidemment, les entretiens montrent tous que c'est bien la relation d'aide qui, qui explique l'amour pour son travail, qui explique pourquoi on fait ce travail et qui explique pourquoi les salariés malgré tout euh, continuent dans, dans, dans ces secteurs-là et continuent de s'investir de de, de très, très fortement avec des stratégies de, de, de, de développement de, de travail gratuit notamment de ces salariés-là qui dans le temps imparti ne sont pas en mesure de réaliser correctement leur travail voire sont contraintes de réaliser de la maltraitance. Voilà. Donc, il y a évidemment euh, de la, de, de, de, des répercussions à la fois en termes de qualité de travail et d'emploi, mais aussi qualité de service, puisque en gros, euh, très peu de temps de relation avec les usagers, défilé notamment pour l'aide à domicile, d'aide à domicile chez les usagers eux-mêmes, etc. Donc, pour, euh, pour, pour conclure, puisque le, le, temps, le temps arrive à sa fin, euh, la, la, ce sur quoi j'aurais voulu vous alerter sur plein de choses, parce que c'est passionnant, mais, mais je, vais, je vais me contenter d'une chose, effectivement, c'est que, à mon sens, à notre sens, hein, je, je dis « je », mais je ne travaille jamais toute seule, on travaille beaucoup en collectif avec des collègues, euh, plus on travaille sur ces secteurs-là, plus il nous semble clair qu'il est impossible de penser l'amélioration des qualités du travail et de l'emploi indépendamment de la question de la qualité du service. Que les deux sont conjointes et qu'il y a une idéologie du gisement d'emploi qui tend à nous faire croire que si on peut tout à fait développer des petites heures d'emploi parce que quand même pour ces pauvres femmes, pour ces pauvres demandeuses d'emploi, il faut les remettre au travail, mais si, si elles sont tout à fait capables de se dévouer et de faire un service de qualité, on est dans une idéologie domestique qui revient très fortement et qu'à notre sens, ça c'est absolument important possible Et simplement, on a fait une étude avec deux collègues, François-Xavier Devetter et Annie Dussuet. Alors, on n'a pris qu'un biais, hein, qui est le salaire. D'accord, On n'a pas pris le sens du travail, etc. Mais on a fait des statistiques département par département et sans, sans, sans appel, le seul statut d'employeur qui permet de tirer vers le moins bas les rémunérations, c'est le service public. Voilà, C'est clairement et ça, c'est sans appel. Voilà, je, je crois que c'était bon au niveau du temps. Je vous remercie pour votre attention beaucoup Emmanuel, effectivement très riche et très complémentaire avec les éclairages internationaux de, de TOLA euh, là on va rentrer dans, ben, dans les illustrations concrètes et les propositions aussi euh, de la CGT sur euh, tous, ces, tous ces secteurs là euh, sachant que ben, non, nous allons donner la, la parole à Sophie David Marek qui est euh, auxiliaire de puériculture euh, qui est référent du collectif Petite Enfance et Éducation avec Christophe Le nouvel. Euh, donc euh, aujourd'hui Sophie tu vas euh, pouvoir nous expliquer quelles sont les propositions euh, CGT sur euh, la prise en charge de euh, la petite enfance et bien sûr euh, un clin d'œil par rapport à la mobilisation euh, d'hier qui est aussi celle euh, de plein d'autres euh, d'autres journées euh, en lutte pour pas de bébé à la consigne, à toi euh, Sophie. Merci uh, Delphine. bonjour à toutes et à tous. Juste une petite, une petite rectification, euh, c'est moi qui, te, qui me suis induit en erreur. Donc le responsable co du collectif euh, euh, Petite enfance éducation, c'est Christophe euh, Fontanier. Donc voilà, c'était tout. Euh, simplement, bah, moi je rejoins un petit peu euh, bah, ce qui a été dit euh, par Sophie et le même constat euh, que vient de faire euh, Emmanuel, notamment sur la perte de sens euh, et euh, voilà, c'est un peu le même constat qu'on fait euh, sur, euh, sur nos métiers. Et je commencerai par dire l'humain d'abord, pas la rentabilité qui nous guide. Et en effet, ce mardi 30 mars 2021, on a encore assisté à une journée de mobilisation nationale, de grève et de manifestations qui ont eu lieu contre la réforme Taquet, qui a regroupé donc les six principaux syndicats de personnel, donc aux côtés du collectif « Pas de bébé à la consigne ». Cette réforme s'inscrit dans la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, donc la loi ASAP, et elle va tout simplement renforcer la prise en charge par de grands groupes privés plus avides de profit que de réelles avancées sociales pour le secteur de la petite enfance. Donc le, le secteur de la petite enfance, il est, on le sait, considéré comme un outil d'investissement social en haut lieu. Euh, je vais commencer par dénoncer hein, les, les normes qui sont actuellement euh, assujetties à ce qui pourrait s'apparenter à des troubles type risques psychosociaux de par la surcharge de travail. Euh, je n'en citerai que quelques-unes, hein, la multiplication des tâches annexes, des carences dans les chaînes managériales, une reconnaissance qui est défaillante et qui peut aller jusqu'à porter atteinte aux libertés individuelles, mais euh, aussi syndicales mais aussi syndicales je ne peux pas toutes les énumérer et elles seraient beaucoup trop nombreuses et donc voilà cela ça va amplifier leur détérioration puisqu'on va passer d'une professionnelle pour 5 bébés qui ne marchent pas à une professionnelle pour 8 qui marchent et avec cette simplification on passerait d'un adulte pour 6 donc sans distinction d'âge et on pourra avoir en plus un dépassement de 15 par jour, ce qui fait qu'on arriverait à une adulte, un adulte pour 8 pour tous. Alors les professionnels du, du secteur, hein, depuis plusieurs années, chantent des refrains revendicatifs que l'ensemble des équipes pluridisciplinaires, euh, pour que l'ensemble des équipes pluridisciplinaires puissent évoluer dans un climat de confiance. Euh, serein de bienveillance avec des professionnels disponibles ayant les compétences requises pour pouvoir répondre au mieux, au mieux aux besoins des bébés. Euh, dans, ces métiers, euh, dans ces métiers, la sécurité doit être permanente si on veut éviter euh, bah, les morsures et l'agressivité chez les jeunes enfants. Or, les normes d'encadrement qui vont, vont également être modifiées puisqu'on passerait de 7 mètres carrés à 5,5 mètres carrés. Donc les enfants auraient moins de surface que les poulets biologiques. Mais bon, pour les financiers, ils y voient une bouffée d'oxygène, car depuis l'année dernière, ils disent que leur ciel s'est assombri et qu'avec cette réforme, ils vont pouvoir créer des dizaines de milliers de places et dont les profits dépasseraient les 30% dans certaines crèches privées et de quoi faire paillir de jalousie les actionnaires du luxe. Donc voilà, la réforme va aussi prévoir 30 minutes mensuelles minimales d'analyse de la pratique professionnelle. Mais comment pérenniser les projets pédagogiques, éducatifs de ces deux de sections dans ces conditions où la question prédominante tournera à comment faire ce que l'on peut avec ce qu'il nous reste encore une fois, on va dévaloriser ce métier féminisé et le réduire au prolongement de leurs fonctions maternelles et domestiques sans leur laisser de place à la réflexion. D'ailleurs, la dénomination d'assistante maternelle nous interpelle et mériterait d'être changée pour faire progresser leur statut, leur reconnaissance de leur haute utilité sociale. Selon la CGT, il manquerait toujours 320 000 places pour faire face aux besoins et dénombrerait dans l'hexagone environ 448 000 places en crèche selon la Caisse nationale d'allocation familiale. Et ce n'est pas en entassant les jeunes que l'on transformera ces lieux d'accueil en garderie que nous résoudrons ce problème. Bien sûr, il nous faut augmenter les moyens en locaux et surtout en personnel compétent relevant l'exercice d'une qualification acquise et en leur garantissant des droits et des garanties de salaire. Donc des plans de syndicalisation nationale devraient être proposés autour des crèches privées par exemple, en plein essor qui servent les coûts au détriment des salariés afin d'être compétitifs par rapport au secteur public et travailler le rapport de force avec des remontées de terrain sur les luttes, les syndiqués et les professionnels isolés. Le choix d'un accueil de qualité, car comme a souligné Sophie, les chiffres en France sont alarmants, puisqu'il reste à peu près euh, reste 42% euh, d'enfants qui sont gardés par leurs parents et c'est-à-dire leur mère euh, le plus souvent donc voilà, investir dans le secteur du soin et du lien et renforcer les services publics car chaque enfant devrait pouvoir être accueilli où sa, sa famille le souhaite et non par dépit de redonner des moyens aussi aux municipalités dont cette charge est actuellement écrasante et qui les soulagerait donc bien sûr, on ne réglera pas tout sur le, secteur, sur le service public, mais par contre d'exclure du financement public et de la sécurité sociale les groupes lucratifs, de garantir les qualités d'accès pour les usagers avec des tarifs sociaux, et un accueil de proximité, etc. Pour n'en citer que, que quelques uns. Voilà. Donc bien, bien sûr que dans nos fédérations il y a un vrai travail de fait, mais il nous faut encore affiner certaines de nos propositions et le fait que nous soyons contre la casse des modes d'accueil pour des questions de rationalisation. Et de marchandisation. En tout cas, pour conclure, une chose est sûre, dans le secteur de, de la petite enfance, la couche est pleine. Voilà, je vous remercie. Merci Sophie pour cette présentation. J'en profite pour évoquer le fait que tu étais donc auxiliaire de puériculture en, en crèche et, et attaqué licencié par les petits chaperons rouges suite à ton engagement syndical et que donc malheureusement tu nous, tu nous parles en connaissance de cause. Vous êtes nombreux à nous demander l'étude à laquelle fait allusion Emmanuel tout à l'heure. Elle nous la transmettra en PDF. Et donc, nous pourrons également la partager avec vous. Sans attendre, je vais vous présenter Fabienne Clamins, qui est conseillère confédérale euh, responsable du pôle santé et reconquête de la sécurité sociale à la CGT. Elle va évoquer euh, les propositions de la CGT en matière de charge, pardon, de perte d'autonomie, en profiter pour évoquer euh, les raisons pour lesquelles la CGT est opposée à la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale. Bonjour Fabienne, bonjour. je te laisse la parole. Merci Alexandra et bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, alors, je, je, effectivement, hein, pour parler de, de la perte d'autonomie et de ce qu'on défend à la CGT, je vais commencer d'abord quand même à a évoquer du coup la création de cette cinquième branche euh, au sein de la sécurité sociale qui est dédiée donc à la prise en charge de, de l'autonomie, de la perte d'autonomie, euh, qui a été créée euh, il y a maintenant quelques mois, hein, en l'occurrence l'été dernier. Euh, donc c'est vrai que d'un premier abord, on pourrait se dire que ça pourrait être plutôt positif euh, euh, de créer cette cinquième branche, mais en tout cas de. De, que la prise de, en charge de la perte d'autonomie se fasse au sein de la, de la sécurité sociale à travers cette cinquième branche, sauf que concrètement, euh, en fait, euh, le système qu'ils sont en train de mettre en place à travers cette cinquième branche, euh, c'est un peu comme un cheval de Troie, en fait, hein, puisque c'est un système qui n'a plus rien à voir avec euh, le, système de, le système de sécurité sociale tel que nous on le défend, euh, issu de 1945. Euh, à commencer par la gouvernance, puisque en fait, la gouvernance de cette cinquième branche, elle a été confiée à la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. Euh, pour rappel, cette caisse elle avait été créée en 2003, euh, après la canicule du coup de 2003, et elle a été créée en dehors du champ de la sécurité sociale, puisqu'elle est sous la tutelle de l'État, et euh, avec un conseil qui est constitué à la fois de syndicats, mais aussi, de représentants d'associations, de représentants de conseils départementaux, d'employeurs, enfin voilà. Euh, donc là, on voit bien déjà que qu'en termes de gouvernance, on n'est plus dans une gouvernance sécurité sociale. De la même manière, euh, au niveau du financement, euh, on est sur un financement à 90%, euh, ça sera la, la CSG, euh, donc qui est de l'impôt et qui n'est pas euh, de la cotisation sociale. Donc, euh, on voit bien là qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, hein, euh, on met en place un système à l'intérieur de la sécu qui n'est plus un système de sécurité sociale tel qu'on l'entend et euh, qui est un système, on va dire, qui euh, s'approche un peu des systèmes euh, qu'on peut retrouver dans les pays anglo-saxons, hein, euh, c'est-à-dire géré par l'État, financé par l'impôt euh, et qui n'est plus un système qui est là pour répondre aux besoins mais qui est plutôt un système pour assurer un minimum euh, et qui ouvre avec euh, l'ouverture derrière euh, à l'assurantiel. Alors, troisième point aussi que je voulais aborder par rapport à la création de cette cinquième branche, c'est que euh, acte en fait, aussi, euh, ce que, la séparation finalement entre le soin, euh, ce qu'on appelle le soin et l'accompagnement au soin euh, dans la prise en charge de la paire d'autonomie. Euh, bon, Cette séparation, elle n'est pas nouvelle, et en tout cas, ce qu'on peut constater, euh, c'est qu'elle va de pair, en tout cas avec une volonté aussi de baisser le, le coût de la perte d'autonomie. Euh, en tout cas, pour la CGT, euh, nous, on a une vision vraiment opposée à cette, à cette, à cette vision-là, on va dire, puisque euh, nous, évidemment, on est contre cette séparation. Euh, pour nous, ce qui relève du soin comme ce qui relève de l'accompagnement du soin doit… Euh, relevé du soin et doit être pris en charge au titre de la maladie par la Sécurité sociale. Et évidemment avec euh, du coup euh, ben, un financement pérenne par la cotisation sociale et ça ne doit pas dépendre de l'État. Euh, voilà. Donc euh, Ensuite ce droit à l'autonomie au niveau de la CGT, euh, il ne doit pas être relié à l'âge non plus, Puisque ce droit, il doit aller, j'ai envie de dire, de la naissance à la mort et il doit d'abord répondre aux besoins. Et pour ça, c'est vrai que nous, on défend aussi euh, du coup, la création d'un grand service public euh, avec un personnel reconnu et rémunéré évidemment à hauteur de cette reconnaissance. Et ce grand service public, en fait, derrière aussi, c'est l'idée qu'il pourrait permettre d'assurer une continuité aussi dans l'accompagnement des personnes du domicile à l'établissement et vice-versa. Euh, voilà, donc, en gros, <rire> un petit peu, euh, du coup, ce qu'on ce qu défend et euh, aussi notre, notre, euh, notre analyse et notre opposition à, à la création de cette cinquième branche dans la sécurité sociale. Merci beaucoup Fabienne. Euh... Donc, après, effectivement, des, des expressions sur les propositions CGT à un niveau confédéral, on va pouvoir euh, avoir la participation de, de camarades aussi de, de secteurs et de, de fédérations. Euh, donc, euh, on a le plaisir d'accueillir Delphine Moretti. Entre Delphine, on se reconnaît. et Donc, euh, tu es de la, de la Fédération des services publics et euh, tu es membre de la direction fédérale euh, et tu es surtout assistante sociale de, depuis 2004 à l'aide sociale à l'enfance euh, tu exerces dans les quartiers nord de Marseille et donc euh, tu vas pouvoir nous parler des enjeux sur le travail social principalement de, de la protection de l'enfance et euh, d'après nos échanges il y a un gros enjeu en ce moment sur la question des assistantes familiales donc je, je te donne la je te donne la parole Merci beaucoup Delphine. Bonjour à tous. Euh, merci pour cette invitation à ce webinaire hein, et j'en profite pour saluer la volonté de la CGT d'investir le, le sujet et le champ de la protection de l'enfance. Je pense notamment au collectif confédéral Justice des mineurs auquel participe ma, mon excellente camarade Sophie Erlin, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Euh, alors J'ai beaucoup réfléchi à la façon d'aborder le champ de la protection de l'enfance parce que c'est un champ qui est vaste. Euh, qui recoupe euh, différents secteurs, différents modes d'intervention ou d'exercice, avec aussi une multiplicité de cadres d'emploi et, et d'exercice hein. des fonctionnaires, des agents du privé, euh, des statuts beaucoup plus précaires. Euh, mais la particularité du secteur, c'est sans doute sa forte féminisation, hein, puisque euh, on est extrêmement représentés les femmes dans ce champ. Hein. Voilà. Alors, j ai, j ai, ce qui m'a permis de démarrer mon intervention, c'est l'intitulé de ce webinaire, et notamment la question des liens parce que ça me renvoie beaucoup à l'ambition des travailleurs sociaux qui sont à l'œuvre dans le champ de la protection de l'enfance. La question des liens, elle est centrale dans ce secteur, et surtout dans la perspective des, dans la perspective des besoins des enfants qu'on accompagne et qui sont confiés au département. Et c'est bien parce que cette ambition, elle est compromise hein, par la réalité de la mise en œuvre des politiques en territoire que les professionnels de la protection de l'enfance y dénoncent depuis des années la dégradation de leurs conditions de travail et surtout, surtout l'impact de cette situation sur les enfants et les familles qui, qui les accompagnent. La situation est alarmante sur tout le territoire, hein, je ne vous l'apprends pas. Euh, la, la crise sanitaire, ça n'a fait que mettre en exergue des difficultés qui préexistaient. Hein. Euh, je pense aux délais de traitement qui s'allongent, aux décisions judiciaires ou administratives qui ne sont parfois jamais appliquées, euh, au manque de place en établissement d'accueil, aux adolescents accueillis en hôtel, aux services de prévention qui disparaissent, bref. On pourrait lister ça pendant des heures. Alors, il est certain que les professionnels, eux, ils n'ont jamais baissé les rats hein, en étant présents et mobilisés pour assurer comme ils pouvaient euh, leur mission et surtout être présents pour proposer un accompagnement euh, éducatif et social de qualité en faveur des enfants accueillis. Mais ils font quand même toujours la mère constat que c'est l'intérêt supérieur de la, de la finance qui prime sur celui de l'enfant et des services publics. Les budgets alloués ne sont jamais revalorisés et partout où les employeurs tentent de faire croire à la mise en œuvre de projets novateurs pour répondre aux missions de protection de l'enfance, il ne s'agit en fait que de discours hein, qui viennent masquer les baisses d'effectifs, le gel des salaires, les souffrances au travail, la perte de sens et la poursuite de la précarisation des assistants familiaux. Alors c'est vrai que cette profession en particulier me paraît assez emblématique de la situation dégradée de la protection de l'enfance. Les assistants familiaux, encore une profession majoritairement féminine, d'ailleurs je vais dire les assistantes familiales, pendant mon propos, ça ne vous dérange pas, euh, elles sont au centre du dispositif de protection de l'enfance. Elles ont en charge l'accueil des mineurs confiés à leur domicile, hein, euh, dans le cadre de mesures de placement administratif ou judiciaire. On entend plus souvent, pour les désigner, le terme de famille d'accueil. Les assistantes familiales sont des agents non titulaires des conseils départementaux. Elles ont la particularité d'exercer leur activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'elles accueillent les enfants qui leur sont confiés au domicile, au sein de leur cellule familiale. Alors, je pourrais vous donner quelques chiffres, si vous voulez, plus tard sur la profession, mais je vais peut-être poursuivre. Euh, voilà. C'est donc une, une grande responsabilité, puisqu'elles sont garantes au quotidien de la sécurité, de la santé, de la scolarisation, de l'épanouissement et du bien-être des enfants qui leur sont confiés par les services de l'aide sociale à l'enfance. En fait, leurs responsabilités sont énormes. C'est un métier qui est reconnu par un diplôme d'État hein, de niveau 5, qui s'obtient par la formation ou par la VAE. Il a pour vocation de valoriser le parcours des assistants familiaux. En revanche, il ne permet aucune augmentation de rémunération. Les assistantes familiales doivent bénéficier d'un agrément également, délivré par les services départementaux et renouvelé tous les 5 ans, sauf pour les titulaires du diplôme d'État. La rémunération de ces personnels, je pense que c'est intéressant d'en parler, elle est constituée d'une base intitulé fonction globale d'accueil à laquelle s'ajoutent des éléments de calcul en lien avec le nombre d'enfants accueillis avec des bases minimum et sans grille de rémunération nationale. Il n'y a pas d'harmonisation nationale des rémunérations pour les assistantes familiales. Ce lien entre les rémunérations et le nombre d'enfants accueillis, euh, en fait, ça présente une, une, une grande précarité pour ces professionnels parce que l'enfant ou les enfants qui, qui sont confiés peuvent être retirés à tout moment de la famille d'accueil. Ça s'inscrit dans un contexte particulier pour les assistantes familiales parce qu'on euh, est dans un contexte où, face à la charge de travail qui pèse sur les équipes des conseils départementaux, euh, quand je dis les équipes des conseils départementaux, je pense par exemple à l'équipe à laquelle j'appartiens, de référent de l'aide sociale à l'enfance. Euh, on est censé œuvrer avec les assistantes familiales autour du fameux projet pour l'enfant dont M. Taquet ne cesse nous, de nous rebattre les oreilles projet pour l'enfant initié par la loi Meunier-Digny de 2016, ces équipes-là sont tellement débordées que les assistantes familiales se trouvent de plus en plus isolées pour faire face aux besoins des enfants et à leurs problématiques, dans un contexte où leur statut est un des plus précaires de la fonction publique territoriale. Depuis février 2020, M. Taquet, secrétaire d'État, Enfance-Famille, mène des consultations, avec pour objectif de réfléchir aux évolutions du statut des assistantes familiales. Notre fédération, la Fédération des services publics, a été exclu de ces échanges malgré de multiples sollicitations de notre part. Cette situation pour moi elle est assez révélatrice de l'absence de réelle vision politique pour la protection de l'enfance. La question des liens et notamment des liens d'attachement, elle est au centre de la problématique des enfants accueillis. La cohérence de l'ensemble des intervenants et surtout la stabilité des liens qu'ils entretiennent avec les enfants pris en charge, ça va peser de manière cruciale sur le développement des enfants. Alors, pour moi, la fragilité des conditions d'exercice des assistants familiaux, ce n'est qu'une des nombreuses illustrations d'une absence de volonté de réellement sécuriser le parcours des enfants placés. Alors, au niveau de notre fédération, on a engagé une démarche tournée vers cette profession si fragilisée, avec des définitions d'axes revendicatifs communs, c'est-à-dire l'intégration au statut de la fonction publique, une réelle appartenance dans la réalité pour les assistantes familiales aux équipes médico-sociales, ce qui n'est pas toujours évident dans la réalité des pratiques, la revalorisation des salaires, pardon, excusez-moi, mais aussi dans la perspective des besoins de l'enfant, la revalorisation de l'ensemble des indemnités y entrées à leurs besoins et qui sont servies aux assistantes familiales pour leur prise en charge au quotidien. À cela s'ajoute également la présomption d'innocence, je pourrais développer par ailleurs si vous le souhaitez. Les travailleurs sociaux et les dont les assistantes familiales font partie, Ils ne cessent de dénoncer les décalages entre les discours politiques fumeux et la réalité qui est de plus en plus dégradée sur le terrain. Je vais prendre un exemple, encore lui, M. Taquet, qui ne cesse d'évoquer le projet pour l'enfant. Alors le projet pour l'enfant, j'en ai déjà parlé, c'est un document euh, qui a été mis en œuvre par la loi meunier digny de 2016. C'est un document qui, au moment de son élaboration, est censé rassembler l'ensemble des intervenants pour déterminer les objectifs spécifiques, relatifs, à l'évolution de l'enfant, que ce soit dans le cadre de son placement ou d'autres mesures. Mais sans moyens, sans garantie, sans garantie de conditions d'accueil pérennes et sans réelle réflexion sur les besoins de l'enfant, sans réelle volonté d'améliorer les conditions de travail et d'exercice des professionnels, sans garantie d'un statut qui permette aux assistantes familiales de mener leur activité de manière sereine, le projet pour l'enfant n'est que ce qu'il est. Un bout de papier. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine pour cette intervention. Euh, je pense que nous aurons des questions et des précisions à te demander par la suite. Euh, pour l'heure, je vais vous présenter donc notre prochain intervenant, qui est Guillaume Gobet, délégué syndical du groupe OrPA. Euh, et qui va nous dire quelques mots sur la stratégie du capital hein, et la spéculation euh, dans le secteur de, la, de ce, de ce qu'on appelle la silver economy. Euh, J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions euh, dans la rubrique Q&R qui se trouve en bas, au milieu de votre cran, euh, et que nous y répondrons à la fin des interventions à toi Guillaume. Merci, euh, bonjour à toutes et à tous, euh, donc je vais vous faire un petit, euh, enfin, euh, vous exposer un petit peu ce qui est mon secteur, hein, donc euh, plus spécifiquement les EHPAD, donc euh, le groupe Orpea euh, euh, mon, était mon entreprise, hein, je viens de le quitter il y a très peu de temps, mais je suis encore le groupe pour notre fédération. En 2050, la France métro métropolitaine comptera entre 61 et 79 millions d'habitants selon les différentes hypothèses de fécondité, de mortalité et de migration. Près d'un habitant sur trois aura plus de 60 ans, contre un sur cinq en 2005. Même si l'espérance de vie en bonne santé connaît une croissance plus rapide que celle de l'espérance de vie, le nombre de personnes dépendantes est en constante augmentation. Ce rapide état, de, état des lieux montre clairement que le vieillissement de la population sera un enjeu majeur pour les futurs de nos sociétés. Créé en 1989, Orpea est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la dépendance, avec un réseau de 1028 établissements dans 22 pays, répartis sur cinq zones géographiques. France Benelux, avec France, Belgique, Pays-Bas et Irlande, euh, Europe centrale Allemagne, Italie et Suisse. Europe de l'Est Autriche, Pologne, République tchèque, Croatie, Slovénie, Lettonie. Lé la péninsule ibérique et l'Atlantique l'Espagne, le Portugal, le Brésil, l'Uruguay, le Mexique et un établissement en Chine. En 2020, malgré la crise sanitaire, le chiffre d'affaires euh, du groupe Orpea euh, était de 3 milliards 922, 3 milliards 922 millions en progression de 4,9 par rapport à 2019. Le patrimoine immobilier du groupe Orpea au 31 décembre 2020 est de 6,8 milliards d'euros. Orpea est coté sur Euronext Paris. À la fin des années 80, le premier, les premiers groupes privés apparaissent en France. Les EHPAD médicalisés n'existent pas, pas plus que les agences régionales de santé. Les maisons de retraite ne bénéficient pas de subventions, mais font appel à des infirmières libérales. La réglementation est balbutiante. Pour le dire grossièrement, c'est le Far West. À cette époque, ce sont les puissants présidents de conseils généraux, ex-conseils départementaux, qui décident seuls d'accorder ou non une autorisation de création de maisons de retraite. Les maires, notamment des grandes villes, peuvent également jouer un rôle important. Ils peuvent, parce que leur commune en a besoin, réclamer auprès du Conseil général la création d'une maison de retraite et ils peuvent appuyer de tout leur poids pour que de telles associations ou de tels groupes privés en prennent la gestion. L'administration a bien son mot à dire, mais il compte pour du beurre. La DRAS, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doit donner son avis sur le projet choisi, mais il est purement consultatif. Au final, c'est toujours le président du Conseil Général qui a le dernier mot. L'une des principales faiblesses de ce système originel est qu'il ne repose pas sur des appels d'offres organisés par des services de l'État, mais par des, des initiatives privées. En 2002 est une année, 2002 est une année absolument charnière dans l'univers des EHPAD. La loi du 2 janvier 2002 va totalement transformer le secteur. C'est à partir de ce moment que les EHPAD vont être financés par des conseils généraux de la DDAS aujourd'hui intégrés au sein des ARS via le forfait dépendance et le forfait soins et qu'ils devront signer une convention tripartite. Cela va immédiatement entraîner une baisse de leurs charges et donc une augmentation de la rentabilité des établissements. Avant, les EHPAD devaient payer les protections des résidents de leur poche. Désormais, c'est le département qui règle la facture. Avant, c'était à eux de payer les salaires des animateurs, des psychologues ou des aides-soignantes qu'ils avaient décidé d'embaucher en contrat, en plus des infirmières libérales auxquelles ils faisaient appel. Désormais, ces postes sont financés par les autorités de tarification. Le secteur des EHPAD devient à partir de ce jour-là extrêmement rentable. L'État veut... Avec cette loi, accompagner ces entreprises privées qui réalisent une mission d'intérêt général tout en encadrant ce secteur en pleine explosion. La population vieillit, les résidents accueillis en maison de retraite sont de plus en plus malades, la prise en charge de la dépendance est devenue une préoccupation nationale. Il va falloir quadriller le pays d'EHPAD et de cliniques pour répondre à cette nouvelle donne démographique. À ce moment-là, dans le secteur privé, tout le monde comprend que la vieillesse n'est pas un naufrage, mais bien au contraire, un secteur d'avenir. Investisseurs, banques, promoteurs, immobiliers, le monde de la finance fait son entrée fracassante dans le secteur. Ce n'est pas totalement un hasard si même la, si la même année, en avril 2002, Orpea entre en bourse. Le groupe, après avoir connu une période critique au mi-temps des années 90 et avoir été à deux doigts d'être vendu en 97, a explosé au tournant des années 2000. Orpea a remboursé une partie conséquente des emprunts qu'ils avaient souscrits pour financer l'achat de toutes ces toutes premières maisons de retraite. Les charges pesant sur une partie de ces établissements vont donc baisser et les profits du groupe vont augmenter. En parallèle, Orpea va devenir, comme une bonne partie de ses concurrents, un promoteur immobilier. Merci beaucoup, Guillaume. Euh, donc euh, nous accueillons avec grand bonheur et on a eu quand même un gros stress, on vous le dit. Euh, donc euh, Sylvie Ponce qui est euh, donc de la fédération euh, de la santé et de l'action sociale, bienvenue euh, Sylvie parmi nous. <rire> C'était épique ce matin. Euh, ben oui. La technique n'est pas toujours avec nous euh, et donc, euh, mais bon, on a réglé le problème in extremis. Euh, oui. Donc Sylvie, tu as pu euh, quand même suivre nos échanges, mais bon. Oui. Et pas dans je le bon échange hein. voilà. euh, malgré tous les tout, effectivement toutes les problématiques parce que j'ai basculé d'un lien à l'autre donc je suis profondément désolée bon bonjour à toutes et tous donc euh, euh, Sylvie alors... juste ouais juste Sylvie ouais. pour pour euh, dire aujourd'hui puisque tu es donc euh, la dernière intervenante de cette euh, table ah, ronde et après nous aurons donc euh, donc des échanges avec euh, des questions donc n'hésitez pas surtout à poser des questions dans le questions-réponses pour qu'on puisse avoir cette interactive ce débat là puisque tout le monde a respecté son temps de parole donc c'est super on a le temps de, de faire ça donc sylvie on est vraiment bas vous êtes dans ton secteur vraiment au cœur de la crise sanitaire avec où on réalise à quel point mais on le la CGT le criait fortement euh, que la fermeture des lits euh, et euh, les manques de moyens pour euh, le service public et pour la santé de façon générale est dramatique et on en mesure toutes les conséquences aujourd'hui. Euh, et euh, bien sûr, il y a de nombreux enjeux sur ton secteur, mais vous avez euh, pu... Aujourd'hui, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de, de savoir euh, euh, quels sont les, les besoins que, et quel, quel est le bilan aujourd'hui euh, aussi sur la, la crise que vous pouvez faire. Merci oui. beaucoup Sylvie. Merci Delphine. Bonjour. Donc, je vous redis bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand on parle des métiers dans le secteur des soins, il faut d'abord préciser que ce secteur est d'activité est composé d'environ 70% de professionnels femmes, donc hautement féminisées. Mais l'hôpital, les établissements médico-sociaux Public et privé ne se résume pas qu'aux métiers de soins, puisque c'est plus de, 200, filières, de, de pardon, 200 différents métiers qui font fonctionner les établissements composés de grandes filières. Il y a aussi les administratifs, le médical, le paramédical, l'éducatif, le logistique et la technique. Et du coup, c'est tout cet ensemble de salariés qui œuvrent au quotidien pour la prise en charge de la population dans notre pays. Et notre fédération de la CGT, de la santé et l'action sociale, a comme rôle depuis le, toujours de faire entendre leurs revendications et de les défendre. Alors je, je le lis un peu parce que c'est beaucoup de chiffres, donc c'est pour ça. La question des emplois et surtout le manque en la matière n'est pas nouveau dans ce secteur. Ça fait, moi, ça fait, je suis infirmière depuis 35 ans et je crois que ça fait au moins 25 ans que j'entends. Et la CGT le dénonce depuis de nombreuses années, notamment au vu de la dégradation des conditions de travail des professionnels mais aussi de la difficulté d'accès à une prise en charge de qualité sur tout le territoire pour la population. On le voit bien ces dernières années, tout s'est dégradé au niveau des urgences, la prise en charge des personnes âgées, tout ça. Les politiques effectivement d'austérité gouvernementale successive et le manque d'anticipation de formation initiale nécessaire, ainsi que la mauvaise rémunération de ces métiers, ont généré des tensions sur les effectifs. La crise sanitaire actuelle n'a fait qu'accentuer et, et, et vraiment faire comprendre aux gens que cette situation et les professionnels qui parfois n'en peuvent plus, euh, c'est aggravé, et du coup, ça, ça provoque même des, beaucoup de démissions dans notre secteur. Et donc, du coup, nos, nos fédérations, quand on a vu cette situation de l'année dernière, on a lancé une campagne, une enquête qui a été nommée, embauchée, formée, on est épuisé. Et c'est grâce à cette enquête que je vais pouvoir vous révéler effectivement tous ces chiffres. Voilà. Elle a d'abord révélé que la progression des effectifs de 1,5 par an en moyenne depuis 2010 avait ralenti, pour passer en 2016 à un taux de plus 0,3%, et enregistrant même une baisse sur l'année 2017 de moins 0,3%, ce qui est très, très grave. Et dans le même temps, l'augmentation de l'activité est supérieure à celle des effectifs, en particulier dans le secteur public, où est concentrée l'hospitalisation à temps complet, qui requiert du personnel en nombre. Parce que le privé, euh, on sait très bien que tout le monde ne peut pas y aller, compte tenu effectivement des des dépassements d'honoraires, donc effectivement l'hôpital public doit faire face à tout ce qui ne peut pas être pris en charge par le privé. On note aussi une densification de l'activité, avec une diminution de la durée des séjours, du fait de la très forte diminution du nombre de lits en hospitalisation complète, alors que le nombre de séjours reste élevé. Au final, entre 2009 et 2016, l'activité des hôpitaux a augmenté de 16%, sans embauche d'effectifs correspondants, entraînant effectivement une augmentation de la productivité, source d'intensification du travail d'épuisement des personnels, notamment les secteurs d'ambulatoire, où euh, c'est un travail beaucoup plus, euh, beaucoup plus important que, que les séjours, euh, les interventions qui sont en ambulatoire sont, euh, sont, comment dire, sont une surcharge de travail pour euh, les, les, le personnel, parce que quand les séjours étaient plus longs, il euh, y avait moins de, de travail vers la fin, du séjour de la personne, du malade. Donc sur 191 structures qui ont répondu, 187 ont estimé manquer de personnel. Et le besoin estimé en personnel correspond actuellement à 11% des effectifs totaux. Donc plus de 310 000 embauches sont nécessaires selon l'échantillon concerné sur, pour simplement réaliser le travail prescrit. Je ne vous parle même pas de la crise. 29,9% des postes manquants sont des postes qui sont financés mais non pourvus. Et donc, du coup, le nombre d'ouvertures et de fermetures de lits dépend du nombre de personnels présents. C'est ça la problématique. C'est que cela pose le véritable problème de la politique de santé qui a été menée depuis plusieurs décennies et accélérée sous ce gouvernement. Les postes manquants, et notamment ceux financés mais non pourvus, sont fortement utilisés justement pour justifier les fermetures de lits. On a fermé 100 000 lits en 20 ans. En conclusion, je vais être rapide, tous ces facteurs font que le personnel est épuisé, surtout après un an de crise Covid. Et c'est pas faute de ne pas avoir interpellé le gouvernement par nos, toutes nos journées d'action. C'est pourquoi il est plus que nécessaire de renforcer la bataille autour de l'emploi pour pouvoir réouvrir des lits et mettre notre système de santé et d'action sociale en capacité de répondre aux besoins de la population, qu'ils soient quotidiens, occasionnels ou exceptionnels, comme cette année. Pour les EHPAD, c'est pire. Notre revendication est claire et validée par le Conseil économique, social et environnemental et différents rapports c'est un soignant par résident, ce qui correspondrait actuellement à 200 000 emplois. Voilà, donc nous, on a fait cette étude qui nous permet d'avoir des chiffres qui, qui montrent vraiment les besoins. Et je pense que si ces besoins-là ne sont pas fournis, on va vers une véritable catastrophe sanitaire. Voilà. Merci pour votre écoute. Voilà. Merci beaucoup euh, Sylvie. Après euh, ce premier euh, temps d'intervention, ben voilà, euh, euh, voilà, on remercie vraiment euh, tout le monde parce que vous avez vraiment joué, joué le jeu du, du timing pour nous laisser le temps du, du débat, c'est super. Euh, donc il y avait une première euh, question, donc euh, les questions commencent à arriver, donc on va les, les prendre un peu dans... dans dans le fil et puis on en a aussi d'autres qui nous viennent à vous à vous entendre donc moi j'ai une question pour, pour Delphine Moretti qui était dans le chat alors déjà je voulais juste faire un petit clin d'œil aux camarades. justice des enfants euh, puisque avec euh, alexandra euh, on fait partie de ce groupe de travail donc euh, c'est vrai qu'il nous tient à cœur. et il y a des gros enjeux en ce moment sur euh, la protection de l'enfance et sur euh, euh, le code pénal de justice des mineurs qui euh, voilà ne met pas l'éducatif loin de là et, et, et plutôt mais plutôt le répressif euh, en avant et bon passer ce petit clin d'œil, on voulait euh, te, donc te demander euh, quels étaient si les salaires étaient euh, des assistantes familiales étaient déterminés par euh, par les départements peux-tu euh, répondre à cette alors, question il y a, si y a une base parler. minimale qui est fixée par le code de l'action sociale et des familles mais dans la réalité il y a autant de rémunérations que de départements hein, je je regardais un peu dans ma doc là pour vous donner un petit exemple alors par exemple si pour un accueil je vous donne un exemple un accueil continu pour trois enfants euh, en Aveyron euh, la professionnelle va gagner 1686,30. €. Le même accueil, je vais dans la Manche, pas très loin, 2 euh, Dans le Lot, 1 euh, Dans des, En Corrèze, où je pense qu'ils ont peut-être de, plus de problèmes de recrutement, 2 €. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a autant de cadres d'exercice que de départements pour les assistants familiaux. Et c'est vrai que c'est une rémunération qui n'est ni à la hauteur des enjeux, ni à la hauteur de l'investissement de ces professionnels. Puisque je rappelle que c'est du H24 du 7 jours sur 7. Voilà. Merci pour ta réponse Delphine. Euh, J'ai euh, une question qui s'adresse à Guillaume euh, sur euh, le secteur des EHPAD. Euh, c'est Sylvie qui nous alerte dans la rubrique QR. Elle, elle fait remarquer que le secteur des EHPAD euh, est extrêmement rentable, mais que c'est difficile à comprendre quand on connaît la, la situation que dénonce la lutte des salariés. Euh, la maltraitance et l'exploitation des personnels, qui sont souvent euh, à 90% des femmes, et des résidents qui sont en grande majorité des femmes et leurs familles. Euh, comment est-ce que ce secteur permet d'alimenter l'économie financiarisée des plus riches et des fonds de pension Par quel mécanisme, Guillaume, est-ce que tu peux nous, nous éclairer, s'il te plaît le, le, le, le, la problématique de ces, enfin, ces gros groupes de santé privée lucrative et on peut même le voir, effectivement, que la dérive se fait dans l'associatif aussi, euh, c'est effectivement la, la rentabilité, le, le mot d'ordre est la rentabilité. Et euh, comme tous ces, ces établissements, finalement, sont laissés euh, aux mains de financiers et sans aucun contrôle, avec, une, un, comme vous, je, voulais, enfin, je vous l'ai lu tout à l'heure, euh, beaucoup d'argent public, euh, ce qu'ils font, c'est qu'effectivement, au niveau de leur méthode, euh, ce qu'ils qu pratiquaient dans l'industrie, eh ils l'ont trans, transposé dans le, dans, le, dans le soin et dans la prise en charge, où effectivement, on est sur de la rentabilité pour tout. On se retrouve effectivement avec des, ben, les problématiques d'encadrement ça, ça fait plusieurs rapports. Le dernier, le rapport Iborra, qui, qui dénonçait, et on commençait déjà à parler de maltraitance institutionnelle. C'était marqué dans un rapport de député, où effectivement l'encadrement la, la, le, le, est largement insuffisant. Alors, dans le public, on, est, on essaye de s'approcher des 0,6 euh, euh, personnel pour un résident. Dans le privé et dans le privé lucratif, on est en dessous de 0,5. Donc, ce qui pose des problèmes de surcharge de travail, de prise en charge et c'est pour ça aussi qu'effectivement on a un taux de rentabilité énorme c'est qu'ils ils, ils, ils, ils arrivent à réduire euh, leur personnel, réduire le, leur coût matière au, au niveau de la restauration, au niveau des, euh, des protections, et, et tout ça, tout toutes ces économies, comme c'est des économies d'échelle, pour le groupe Orpea, au niveau des EHPAD, c'est 220 établissements en France, pour Corian, c'est 350, donc c'est des économies d'échelle, 1000 euros euh, multipliés par 220, et tout ça, ça génère des profits monstrueux. Quand vous regardez le classement euh, de, des forces France, des 500 plus grosses fortunes françaises, sur les, euh, je vous dit, euh, sur les 30 dernières années, on a sept euh, euh, familles, parce que c'est des familles en général, hein, venant du secteur des EHPAD qui sont rentrées dans les 500 plus grosses fortunes de France, en l'espace de 20 ans. Ça a été très, très vite. Et quand on parle, je vais parler de mon, enfin, du PDG du groupe Orpea, euh, le 21 janvier 2020, il a vendu la fin de ses actions la fin de, sa, enfin de, de, de son portefeuille d'action, juste avant la crise, ça aussi c'est un peu étonnant, il en a, il, enfin, il avait 6% du, du capital du, du groupe Orpea. il a touché un, un chèque de 456 millions d'euros. Dans la même période, on apprenait que ça fait un peu plus d'un an qu'il a déménagé avec toute sa famille, ils vivent tous en Belgique. Je, en, en allant chercher un petit peu aussi, on, on a découvert que ce docteur Marian fait partie des plus gros collectionneurs d'art d'Europe. Alors, on comprend qu'effectivement après, euh, de, de, de, au niveau de tous ces, enfin, ces grands patrons hein, de le, du, euh, du secteur de la santé, où on se retrouve face à des, euh, enfin des requins de la finance. On n'est plus du tout avec des gens qui, des, des, des médecins, euh, des choses comme ça. Et pourtant, le docteur Marion au départ est un, est un médecin, hein, il est formé pour ça, mais il a totalement perdu la notion, en tout cas, de pourquoi il était là. Et Son seul but a été de, de, de faire de l'argent. On voit aussi apparaître dans nos groupes, hein, vu qu'on maintenant on est en bourse, le groupe Orpea, par exemple, son actionnaire majoritaire, c'est un fonds de pension canadien. Et ça, vous le retrouvez dans tous les groupes qui sont de santé, qui sont sur les marchés financiers, ce sont derrière des fonds de pension étrangers. Au départ, avec des sociétés françaises, quand même, hein, qu il, faut, enfin, il faut bien le savoir. Hein, toutes ces sociétés, au départ, étaient des sociétés françaises, mais le capital est en train de changer de main sur des fonds de pension étrangers. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette réponse. Tu as, tu as permis de, de répondre à la question que posait également Sophie dans le fil dans le chat, euh, à propos justement de, des actionnaires euh, de ces groupes euh, et des stratégies de placement spéculatif. Euh, je vais laisser Delphine euh, poser une question à Tola. Oui, merci Alexandra. Euh, donc Tola, euh, on, donc, euh, on se... On se disait, euh, pourrais-tu nous dire s'il y avait euh, des pays dans lesquels on a réussi à gagner des avancées sur euh, les investissements publics et le renforcement le public Et puis, euh, peux-tu nous dire un, un petit mot sur la Convention euh, 189 euh, Quels sont les enjeux et, et qu'est-ce que c'est pour, euh, pour nos participants et participantes Merci pour cette question. D'abord, la question concernant le... Euh, le secteur du soin, je crois qu'il reste euh, du pain euh, sur la planche en fait, on, en ce qui concerne ça, c'est évidemment, euh, c'est très urgent, euh, le, ça met en évidence par le, la, la pandémie, mais euh, les gouvernements ne euh, sont pas encore convaincus. Par exemple, au Royaume-Uni, on a augmenté euh, le salaire de certains euh, membres du secteur, mais c'est négligeable en fait ça vaut presque rien. Donc, euh, um, donc oui, il reste du travail euh, dans ce sens-là. Donc ça fait partie. En fait, le, euh, cette campagne pour investir dans les soins euh, fait partie de. Euh, c'est une clé de mon, c'est une de mon clé euh, de la CSI euh, cette, euh, cette année euh, euh, concernant le euh, le programme de, de de la justice sociale euh, pour euh, Um, établir un nouveau monde après la pandémie qui est plus, qui est plus juste. Uh, donc, ces um, uh, partenaires, uh, uh, nos partenaires, nos affiliés sont vraiment impliqués uh, dans la lutte. Um, mais uh, je, je voudrais donner une, une, une réponse plus optimiste que ça, mais malheureusement, c'est le cas actuellement. Mais um, c'est évidemment uh, plus... Uh, um, on évidence que à part le vent, donc pour moi, c'est ça représente une euh, de la progression en fait. Euh, euh, à l'égard de la convention euh, 189, ça concerne le, les travailleurs, travailleuses domestiques. Euh, en fait, euh, cette convention a été ratifiée euh, dans 31 pays, mais il s'agit de la la. Il s'agit de la mise en œuvre, en fait. Euh, C'est toujours le, le défi. Euh, donc, euh, euh, ce n'est pas, en fait, euh, ratifié euh, en France, <rire> mais euh, et ça concerne la protection de, des travailleurs et euh, travailleuses domestiques. Euh, euh, on a des partenaires euh, en Indie, euh, par exemple, et en, Danie, et, et en Indonésie, qui, euh, qui sont vraiment impliqués au, euh, au mouvement, aux campagnes pour euh, mettre en valeur ce, cette convention pour... Euh, pour euh, euh, euh, Ils il revendiquent la ratification, la, la ratification de cette convention. Et en fait, en Indonésie, le, euh, le, la, la convention, euh, euh, le gouvernement a, a presque oublié l'importance de cette convention, mais grâce à... Grâce aux compagnes de nos affiliés, le, euh, les syndicats, c'est euh, encore euh, une priorité. Donc, euh, on, va, euh, euh, on va observer la progression de cette. Euh, oui, euh, j'espère que j'ai expliqué euh, un peu l'enjeu le, qui, euh, oui, qui, qui est là pour cette convention. Sinon, je peux, <rire> je peux approfondir si, si vous voulez. Merci, Tola. Non, c'est très bien euh, et très et très intéressant. Euh, je, je vais passer euh, peut-être à, à poser une question à, à Emmanuel euh, qui est venu dans la rubrique QR. Euh, à propos de la situation financière des EHPAD publics. Euh, Corinne nous questionne. Et est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus euh, sur euh, les marges de rentabilité euh, du secteur, s'il te plaît Merci. Oui, alors euh, oui, je voulais aussi rebondir effectivement sur, euh, sur la question des, des, des marges de rentabilité parce qu'à mon avis, c'est vraiment euh, la question... Euh, Enfin, une question qui est absolument euh, fondamentale, parce qu'au départ, évidemment, ce sont des, des activités euh, qui n'ont absolument pas vocation euh, à être rentables, et euh, c'est même euh, anti-ADN de ces activités-là de, de activités l'être. Or, ça devient euh, l'objectif et ça devient... Euh, l'enjeu majeur en fait de ces activités EHPAD pas aide à domicile on voit on le voit venir aussi sur la question du handicap donc on, on voit vraiment que ça devient le, le, le cheval de bataille du capital en fait et donc en gros les, les marges de rentabilité même si encore une fois c'est contre nature il y a d'une part la stratégie de faire payer de plus en plus cher les personnes, donc c'est évidemment un, un, premier, un premier élément qui est un frein à l'égalité d'accès de ces services-là, soit de ces services publics, soit de ces missions de services publics d'intérêt général. Et puis, il y a évidemment réduire les coûts, réduire les coûts, réduire les coûts. Donc, c'est ce qu'a dit effectivement Guillaume, et c'est ce qu'a dit la personne qui a posé la question, c'est en gros, comment réduire les coûts en transposant complètement nos modèles de productivité industrielle dans les secteurs relationnels. Et là, on a beaucoup travaillé là-dessus avec les collègues et on a repris exactement les nomenclatures du travail à la chaîne, de comment c'est la chasse au temps mort, hein, le lean management, etc. Donc, on a repris effectivement tout, tous les référentiels dans l'industrie, comment on a réduit les coûts. Et on est en train, c'est le terme de, de Guillaume hein, que je reprends, la transposition, on est en train de prendre ce modèle-là, de le transposer sans aucune réflexion. Dans les modèles, euh, c'est évidemment la tarification à l'acte, c'est l'expérimentation actuelle de Serafin ph pour la tarification médicale, et, euh, sociale et médico-sociale. Voilà, donc euh, là vraiment, et donc en gros, bah, deux, deux éléments, euh, deux exemples, hein, mais il y en a d'autres, c'est la déqualification, c'est-à-dire on réduit les coûts en déqualifiant les personnels pour qu'ils coûtent moins cher au niveau horaire, et puis euh, la pression sur les temps. Il y a une redéfinition extrêmement fine, et là on a aussi travaillé là-dessus, on a, on a expliqué comment le temps se redéfinissait, le temps de travail, donc le temps payé se redéfinit. Et derrière, il y a une requalification, une redéfinition du travail et du service, où en gros, on, essaie, on est en train d'essayer de transformer euh, les personnes en faiseurs d'actes et non plus en, euh, en, euh, en, en personnes de, chargées d'une relation. Et donc, globalement, euh, derrière, c'est vraiment un modèle de société. Hein. En gros, euh, on, on est en train, sans que ce soit dit, évidemment, c'est jamais dit, on est en train de de changer de modèle, on est en train d'imposer le modèle de l'efficience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on on, on, on compare uniquement les résultats d'une activité avec les coûts engagés, et comment est-ce qu'on a mis le modèle de l'efficacité, c'est-à-dire comment on répond aux besoins, complètement de côté, mais sans jamais évidemment que ça se soit posé sur la table. Donc comme d'habitude, c'est un vrai modèle de société qui est en train de s'imposer, sans que jamais on passe par la question du débat démocratique. Et donc, finalement, le sens du travail et la réponse aux besoins, c'est devenu la meilleure stratégie de lutte contre le capital aujourd'hui dans ces secteurs. Merci beaucoup, Emmanuel. D'ailleurs, ça nous fait penser avec Alexandra à un film de la CGT qui s'appelle « Comme à l'usine », qui illustre vraiment tout ce que tu, tout ce que tu dis là, Voilà, qu'on qu avait fait dans le cadre de la campagne qu'on mène sur les, sur les services publics partout et pour tous et toutes. Euh, on souhaitait, puisqu'il euh, y avait euh, suite… Euh, Suite à l'intervention de, de Tola, on voulait donner la parole à, à Sophie Binet sur un, un petit complément sur la Convention 189. À toi, Sophie. Ouais, je voulais juste dire un tout petit mot sur euh, cette Convention. C'est une Convention de l'Organisation internationale du travail qui date d'il y a dix ans. C'est l'avant-dernière. En fait, la dernière, c'est celle sur les violences et le harcèlement qu'on se bat aussi pour faire ratifier en France. Euh, l'avant-dernière, donc, sur le travail domestique. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ratifiée par la France Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on n'est pas du tout au niveau des standards de cette Convention, puisque le principe de base de la Convention, c'est de dire que les travailleurs et surtout travailleuses domestiques doivent avoir l'égalité des droits avec les autres salariés et donc doivent être protégés par le salaire minimum, une durée légale de travail, des heures supplémentaires qui se déclenchent, une possibilité d'avoir accès à la médecine du travail ou à l'inspection du travail, etc. Chose qui n'est pas du tout le cas pour de nombreuses travailleuses domestiques et notamment les assistantes maternelles, les aides à domicile, etc. Donc, nous, quand on se bat pour revaloriser ces métiers, on le fait en lien avec l'exigence de ratification de cette convention 189 de l'OIT. Donc, ça permet de dire que non seulement la France traite très mal ses professions, mais en plus, elle n'est même pas au niveau des standards internationaux, alors que normalement, les standards internationaux, la France, elle y est forcément, puisque au niveau mondial, on sait qu'il y a des pays qui pratiquent le dumping et qui sont en deçà en termes de droits social, la France, elle est quand même normalement plutôt à lavant garde elle devrait en tout cas euh, au plan mondial. Et ben là, on voit que ces dernières années, notamment pour euh, ces métiers-là, il y a 31 pays qui ont ratifié la Convention, mais toujours pas la France et c'est toujours pas dans l'agenda du gouvernement. Merci beaucoup, Sophie. Euh, Tola, on te on te redonne la parole euh, quelques instants, puisque donc, du coup, tu, euh, tu échangeais avec tous les, les participants pour compléter un petit peu ce que disait Sophie. Oh, pardon je, non, en fait je, je viens de ajouter une petite euh, commentaire euh, petit commentaire dans le dans le chat mais c'est juste pour euh, c'est juste pour lier le, le travail domestique avec le, le secteur du soin parce qu'en fait le les travailleurs les travailleuses domestiques ils sont elles sont soignants aussi donc c'est souvent c'est euh, perçu hors de du secteur mais ça fait partie de ce, cet aspect c'est pas c'est pas forcément les les, euh, les personnels médicaux qui euh, sont impliqués. Donc, c'est juste pour euh, élargir nos, notre compréhension de, de soins, de secteurs, je voulais ajouter. Sinon, il, il, il se peut que ça semble un peu euh, hors de contexte, mais en fait, ça fait partie du contexte du soin. Alors, euh, c'est juste pour ajouter ça. Merci beaucoup, Tona, pour cette, ce complément. Euh, J'ai une question pour euh, Fabienne euh, à propos euh, du financement de la perte d'autonomie. Euh, je voulais savoir si tu peux nous, nous expliquer un petit peu en quoi euh, c'est problématique de, de, de financer par, par euh, l'impôt et puis euh, quelles sont les, les sources de financement que, que propose la CGT oui, alors ben, le, la problématique, c'est qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, c'est fondamental au niveau de la sécurité sociale qu'à un moment donné, on bascule dans un financement par l'impôt, euh, parce que c'est derrière une étatisation de la Sécu. Euh, et derrière c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'à partir du moment où on bascule euh, dans ce, ce système-là ça veut dire qu'on bascule dans un autre système et qui n'a plus rien à voir avec la sécurité sociale telle qu'on l'entend nous euh, issue de 45 avec un financement par la cotisation sociale euh, et du coup géré aussi par, par les travailleurs euh, et une sécurité sociale qui euh, où quelque part tout le monde <coughs> ce, ce qu'on dit toujours, hein, cotise selon ses moyens et reçoit euh, selon, selon ses besoins et qui répond euh, aux besoins, c'est-à-dire qui ouvre des droits euh, euh, aux, aux personnes. Euh, le système, enfin, en tout cas un système étatisé avec un financement par l'impôt, euh, ça veut dire qu'on va vers un système d'assistance, c'est-à-dire que c'est un système où en fait on va assurer un minimum euh, pour tous et un minimum pour les plus précaires et ensuite par contre euh, chacun devra euh, la preuve, on va dire que c'est un système, un premier étage de la fusée, un peu ce qu'on disait pendant la réforme des retraites. Et après, c'est une ouverture derrière au système assurantiel. Et nous, effectivement, on est attachés au financement par la cotisation sociale au niveau de la CGT, pour le financement de... Le financement de la sécurité sociale et derrière comment on défend effectivement que la prise en charge de, de la perte d'autonomie euh, elle soit elle elle soit prise en compte euh, au niveau euh, du coup de la maladie euh, au niveau de la sécu euh, donc euh, on est pour un financement par la cotisation sociale pour euh, pour la perte d'autonomie Merci oui. beaucoup, Fabienne. Euh, on a deux questions, euh, donc dans les questions-réponses euh, auxquelles on souhaiterait, Sylvie, que tu puisses euh, nous apporter. Euh, euh, euh, je, je, on se disait donc question de, de Bernard. Euh, euh, donc pour toi, comment expliquer autant de postes financés et, et, et non pourvus euh, Et puis une question alors qui est peut-être pour plusieurs intervenants, mais peut-être que tu peux y répondre en même temps, euh, Sylvie, parce qu'il nous reste euh, voilà, que quelques minutes. Euh, oui. ouais, sur la situation financière des EHPAD publics, est-ce que euh, la qualité des soins est meilleure euh, d'après toi alors, sur la première question, les postes pourvus. Alors, en fait, on se rend compte que quand même dans les métiers où on a besoin de recrutement, c'est les quatre métiers qui sont en tête de liste. C'est les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les ASH. Alors, les médecins, c'est parce qu'à un moment donné, on avait le numerus, le numerus clausus qui a fait qu'on n'a pas formé assez de médecins et qu'on a limité en médecins. Les infirmières, c'est en fait aussi, je pense, alors surtout dans la fonction publique, hein, c'est les salaires qui ne sont pas du tout attractifs. Voilà, une infirmière qui débute dans la fonction publique, elle débute à 1400 euros net. Donc, comment vous expliquer qu'après trois ans de diplôme, on n'est pas du tout attractif. Donc, du coup, les, elles partent, alors, certaines fois dans le privé parce qu'elles sont peut-être mieux payées. Ça, c'est pour les nouvelles. Et, et, les, anciennes, et bien les anciennes, la durée de vie d'une infirmière est de 7 ans, normalement, dans le métier. Alors, on a quelques vieilles infirmières qui sont encore en, en place, comme moi, par exemple, qui ai 35 ans, mais, mais c'est très rare. Il y, y a un départ vers une autre, une autre, un autre métier, en fait, nos infirmières quittent. Voilà. Euh, et donc, du coup, ça fait que les AS, elles sont en souffrance et quand elles sont en arrière de travail, pas remplacées. Donc, les postes restent en fait à pourvoir. Et c'est des CDD, mais ils ne sont pas sur les postes à pourvoir, ils sont en CDD. Donc, en fait, tous ces postes ne sont pas pourvus par manque de recrutement. on n'arrive pas à recruter, voilà. par manque d'attractivité. Voilà. On a beaucoup dans les EHPAD, par exemple, et Guillaume pourrait le confirmer, on a beaucoup de faisant fonction, c'est-à-dire d'ASH qui font fonction d'être soignante parce qu'on n'arrive pas à recruter d'être soignante euh, on a beaucoup d'aides-soignantes à 48 ans qui sont euh, en fin de carrière parce qu'elles sont usées professionnellement, ils sont obligés de se reclasser. Donc, en fait, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y ait beaucoup de. Le, le financement de l'hôpital public n'est pas le même que dans le privé. Un poste qui est, qui est ouvert, euh, pour le remplacer, en fait, il faut euh, vraiment euh, suivre une ligne de conduite qui n'est pas la même que dans le privé. Donc, du coup, ces postes restent à pourvoir et on a beaucoup de CDD. Voilà. Ensuite, sur la deuxième question, euh, rappelle-moi, Delphine, c'était. Euh, si, oui, le si les soins dans les EHPAD publics, oui. alors, les, le public, les soins dans public. Alors, déjà le, prix moyen d'un séjour dans le, dans le public est différent, effectivement, de, dans, de, de des gros groupes financiers dont tu as parlé, Guillaume. Euh, nous, à l'hôpital, la moyenne, c'est 1 900 euros par mois que paye un résident. Et, mais nous avons là, avec des, avec des je, je dirais quand même, des, des soins de qualité, parce qu'on est public et qu'on essaye d'avoir un niveau de public. C'est-à-dire que on, même si on nous demande effectivement maintenant, depuis quelques années, d'être aussi rentable, euh, on, quand même, on essaye d'avoir des soins de qualité. La rentabilité euh, commence, et commence, a commencé à rentrer dans l'hôpital depuis quelques années, mais moins que dans les grands groupes. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, enfin moi personnellement, parce que je, je, je travaille aussi dans une EHPAD, chez moi j'ai une EHPAD, j'ai envie de dire que quand même, euh, on essaye de rester humain. Mais c'est compliqué parce que nos, nos directions se battent pour avoir des moyens financiers, pour pouvoir survivre quand même. Et, c voilà, c et je rajouterai à ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, euh, quelque chose qui peut interpeller nos, notre, nos, nos, nos, tous ceux qui nous écoutent, c'est que je ne sais pas vous, mais moi je reçois régulièrement sur ma boîte mail, des propositions d'achat de lits en EHPAD. Et ça doit nous interpeller, ça veut dire que si on nous le propose, c'est qu'acheter un lit en EHPAD est rentable. C'est une chose qu'on ne recevait pas jusqu'à maintenant, et maintenant c'est de plus en plus souvent. Et ça, ça doit nous interpeller. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre, voilà, merci. Merci beaucoup Sylvie. Ah, si, si, C'était je, oui. je vois une question, quel est le coup dans le privé Beaucoup plus cher, je pense. <rire> Bien, merci beaucoup. Euh, et puis j'en profite alors donc pour euh, vous remercier toutes euh, et notre intervenant euh, Guillaume de cette première table ronde. Euh, merci de votre disponibilité, de votre du temps de préparation. Euh, les supports euh, que vous avez proposés seront transmis mis à disposition des, des participants.